on va faire cette activité vraiment euh, amusante, vrai au faux. Le sujet est toujours en relation avec un verbe. Le sujet est toujours un nom. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Un sujet ne peut être en relation qu'avec un seul verbe. Le sujet est toujours placé avant le verbe. Je vous laisse bien sûr quelques moments à répondre à le sais-tu, et après, on va faire la correction. Alors, on va faire maintenant la correction. Vrai ou faux, le sujet est toujours en relation avec un verbe. Le sujet est toujours en relation avec un verbe. Bien sûr, oui, c'est vrai. Le sujet est toujours un nom, peut-être un pronom. Alors, c'est faux. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Oui, c'est vrai. Un sujet ne peut être en relation qu'avec un seul verbe. Ou peut-être plusieurs. Alors, c'est faux. Le sujet est toujours placé avant le verbe. Peut-être avant le verbe peut-être après le verbe Le sujet est toujours placé avant le verbe Peut-être après le verbe Alors c'est faux Est-ce que vous avez compris maintenant Le sujet est toujours en relation avec un verbe Et c'est correct avec le verbe C'est vrai Le sujet est toujours un nom Non, peut-être un pronom Le verbe s'accorde toujours avec le sujet Oui, c'est vrai Un sujet ne peut en relation qu'avec un seul verbe Ou plusieurs Et c'est faux le sujet est toujours placé avant le verbe. Peut-être est, peut est placé après le verbe. Alors, c'est faux. Alors, la bonne réponse est vrai, faux, vrai, faux, faux. Vérifiez maintenant vos réponses. J'espère que vous avez bien répondu. À la prochaine vidéo.